au plus profond, la garder en secret. La performance, et la lécher, et si j'avais une conscience, j'attendrais sa longueur. La caresser, puis me soumettre, au plus profond, la rejeter, la répéter, la reprendre au creux de la paume.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 les jours, les nuits, que la pensée bande en sorte, qu'elle porte tout ce que j'ai à dire dans le corps, que jamais ne serve à monter. La performance, le texte, et alors le perfecte Ah, le perfecte, le perfecte, le perfecte, le parfait texte, le texte parfait n'existe pas de toute façon. Non, non, il n'y a pas, perf, y a pas y a, non, de perf. Non, c'est de l'art perf, on dit art perf, alors euh, ça, ça, ça serait pas mal d'expliquer aussi parce qu'on dit art performing en anglais, euh, en français on dit perf et c'est complètement nul. Alors ou à, à ce moment-là, appelons-le perfusion. Si on va du côté de la perfusion, on fait venir quelque chose comme ça, qui est dans le ciel, qui est un peu euh, pas ésotérique, mais qui. Il bah, y a le soleil, là qui vient, qui vient, qui vient, et je commence à prendre le soleil, et je commence à devenir une boule, et là, et là, quelque chose apparaît devant moi, et je, je ne peux que décrire cette chose, essayer de décrire cette grosse boule euh, qui m'envahit, essayer d'envahir les autres, et de les contaminer par, par, par cette grosse boule, et que, et que après je, on court ensemble et qu'on déboule dans la rue. Vous rejeter rejetez ce que la pensée bouche, chevauche, euh, arnache, le sens de la pensée de la langue. Si j'avais une conscience, je, je, je alors pas l'argent, peut-être fait, mais Bruxelles c'est sûr, Bruxelles il y a trop de choses à faire, ce sont quand même les seuls qui nous invité à un concert d'aspirateur sans qu'il y ait aucune personne qui me dise « Ouais mais c'est sexuel, ah oui mais qu'est-ce que tu veux dire par un concert d'aspirateur et pourquoi tu te le mets dans le cul ?» Donc euh, voilà, euh, finalement Bruxelles je crois que ça va être ça, ça, il va y avoir bulle, il va y avoir euh, Lucie.